Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Nous parlons aujourd'hui de texte. Oui, nous continuons de parler de texte parce qu'il y a des choses encore à dire là-dessus. Euh, la dernière fois, nous étions sur, nous parlions de la fonctionnalité là. Ok, donc si je clique dessus, euh, on avait déjà parlé de réglages généraux, de, l de maximum de tablette et là, animation. Qu'est-ce que c'est que l'animation C'est pour animer votre texte. Vous avez vu ici, c'est marqué temps. Je décide du, du, du, du temps, de la période à partir de laquelle ou du temps à partir la, euh, duquel euh, l'animation va avoir lieu. Quand c'est visible, ça veut dire que c'est quand l'élément sera visible. Donc, le texte sera visible que l'animation va se produire. Cliquer sur Quand les gens vont cliquer sur le texte, c'est en ce moment que l'animation le, le, va se produire. Flotter, ça veut dire que quand je vais ramener ma souris euh, sur su le texte, euh, c'est en ce moment que ça va, ça va euh, l'animation va se produire. Ici, c'est l'effet, l'animation que je veux. Actuellement, c'est marqué « None », ça veut dire qu'il n'y en, en a pas. Si je choisis, si je veux une animation, il y en a plein. Je vous demanderai de faire vous-même vos textes pour voir l'animation qui vous plaît. Donc, ça peut être ça. Regardez là, chaque fois que je choisis une, un type euh, d'animation, ça bouge. Donc, ça, ça me montre le, euh, le type d'animation que c'est, comment ça va l'effet que ça va produire. Donc, je peux décider de la vitesse de cet effet. Ça peut être lent, ok très lent ok rapide hein, ou très rapide donc c'est moi qui décide au fait hein, de sa de sa vitesse bon, on va choisir on va choisir un, un effet celui-ci par exemple ok on enregistre et on va faire le test hein, pour voir comment ça se passe Enregistré. je vais sur ma page je recharge la page et du coup quand je ramène ma souris dessus ok vous voyez comment ça se passe voilà les effets que je peux produire donc là j'ai pris un effet un peu bizarre mais je peux prendre des effets un peu plus cool et je, je un truc hein. par exemple là je vais le mets un peu plus lent ok j'enregistre j'enregistre ça je publie pour que ce soit pris en compte je viens là je recharge ma page et quand je vais ramener ok ça c'est un autre effet Okay. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire. Euh, si vous regardez ici, c'est marqué « Infini ». Si je coche, ça voudrait dire que l'effet va se produire de manière indéfinie. D'accord Tout le temps. Et si j'enregistre. Je, ok. Fermer. On recherche cette page. Et là. Pardon. Ok. Donc vous voyez ça se produit de manière indéfinie. Okay, c'est ce que je voulais vous montrer. Je, dé, je décoche cela, etc. Après c'est à vous de voir quel effet vous voulez avoir sur votre votre site. Ici, vous remarquerez c'est marqué balise. Hein. Donc, pour le texte, hein, actuellement on avait déjà parlé de, de balises hein, concernant les tests. Donc actuellement on a un, une balise P, donc paragraphe. Si je vais, si je clique sur celui-ci, ça va être une balise H1, parce que c'est le titre principal, etc. etc. Euh, Avancer » vous avez vers le haut vers le bas à quoi ça sert euh, la même chose vous l'avez ici OK c'est euh, ici c'est marqué layer down layer up donc layer up c'est vers le haut layer down c'est vers le bas OK à quoi ça sert si je, je remonte ce texte par exemple vous allez remarquer que les fonctionnalités se retrouvent en dessous du texte principal et du coup je ne peux pas travailler dessus parce que c'est en dessous OK sauf que je veux que moi moi je veux que ça soit au-dessus je clique dessus là on retourne dessus je veux que ça sorte dessus pour que je puisse travailler. Donc, c'est là où je vais utiliser cette fonctionnalité. Si je clique vers le haut, donc là, actuellement, je suis vers le haut, donc du coup, j'ai accès. Donc, des fois, quand je vous fais vers le bas, je suis en dessous. Vous voyez comment ça, ça, se, ça se présente. Donc, euh, c'est à cela que ça sert, les mêmes fonctionnalités, vous, avez, vous les avez là. Ici, au fait, c'est pour centrer le texte sur, euh, soit actuellement, on est sur une boîte. Donc, je clique dessus, ça se centre sur la boîte. Supposons que je sois sur le euh, directement sur le panneau, ok, je suis là par exemple, là. ok, je me mets là. Si je clique dessus, ça va le centrer sur le panneau, ok. Donc ça, c'est à cela que sert cette fonctionnalité. Je remets, je ramène mon texte sur ma boîte. Euh, okay, dernière fonctionnalité, euh, les dernières fonctionnalités, le T, au fait, ça permet de faire la même chose que ça quand on double clique dessus, le test pour modifier donc c'est, ça permet de faire la même chose sauf que quand je vais cliquer dessus vous allez voir on va être plutôt sur quelque chose de ce genre il y a le texte là mais on ne le voit pas pourquoi parce que le fond est blanc et le test est blanc mais quand j'essaie de le sélectionner vous voyez qu'il y a un test en dessous si je fais noir par exemple là vous allez voir le texte sauf que du noir sur une boîte noire ça ne se fait pas trop voir ok donc le T permet de modifier le test comme on l'a déjà montré précédemment celui-ci permet de dupliquer euh, mon texte. Okay. Quand je vais cliquer dessus, euh, vous voyez, j'ai dupliqué le texte et j'ai deux fois le même texte. Euh, l'œil, au fait, ça permet de cacher mon texte. Par exemple, j'ai écrit un texte sur la version mobile, euh, sur, sur, sur la version PC, mais sur la version mobile, je ne veux pas que ce texte apparaisse. Je peux cacher ce texte ou vice-versa. Okay. Donc, quand je vais cliquer sur l'œil, ça se cache, on ne voit plus le texte. Et si je veux retrouver ce texte, je viens là, je clique dessus et mon test réapparaît. Ok. Donc voilà des choses que vous pouvez faire. Et celui-ci, c'est pour supprimer mon texte, bien évidemment. Ces mêmes fonctionnalités. Les fonctionnalités qu'on a là, vous avez ça pratiquement sur tous les éléments. Donc si on regarde sur la boîte, vous avez exact, pratiquement la même chose. En plus d'un autre, on ne parle pas de boîte maintenant. Donc on en parlera plus tard quand on sera dessus. Vos questions et vos remarques sont les bienvenus. Si. Euh, vous voulez créer votre site internet, sachez qu'on a mis en place pour vous une plateforme de, de, de formation gratuite. Euh, pour ce faire, allez sur notre site www.fr. Euh, vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton qui s'appelle je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous cliquez, vous, vous créez votre compte de formation gratuite et vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet. Et vous pourrez également nous contacter si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en tapant agence web AW2. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.